J'accède rend plus facile la vie à des personnes à mobilité réduite. Pensez à ces milliers de personnes qui ne connaissent pas ou peu Paris et qui vont venir y passer plusieurs jours pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elles chercheront un bar de plein pied pour boire un verre en fauteuil, un resto avec une table allongée, ou encore un hôtel avec une douche à italienne pour mamie qui a des difficultés à se déplacer. Où trouveront-elles ces infos et bien Sur Jaxed, bien sûr. Et pour que toutes ces infos soient disponibles sur la plateforme Jaxed, on a besoin de vous. Alors téléchargez pluie, observez et ajoutez les infos sur Jaxed. Vous n'avez pas de smartphone Pas de problème. Jaxed a aussi un site internet, et disponible en quatre langues, pour nos amis non francophones, bien sûr. Alors c'est parti, geeké pour la bonne cause.